Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Je suis Lauriane, la fondatrice du Marathon des Langues Et aujourd'hui je vais vous euh, expliquer de manière très très simple Comment construire une phrase en anglais Alors je vous... Je vais répondre à cette question parce que je suis persuadée que vous avez êtes déjà posé la question justement comment construire une phrase facilement parce que c'est ça généralement qui bloque l'oral c'est ça qui vous empêche de parler anglais avec fluidité et c'est une question qui, est, qui revient en permanence parmi mes élèves du marathon d'anglais donc aujourd'hui je vais vous faire une vidéo, vous allez voir très très simple très court sur le sujet et je vais vous donner deux stratégies. Euh, la seconde sera beaucoup plus simple que la première d'ailleurs pour, euh, pour eh bien, débloquer votre oral grâce à cette construction de phrases. On se retrouve juste après le jingle. Alors juste avant de vous parler de ces deux stratégies très simples pour construire une phrase en anglais et débloquer votre oral, euh, je vous rappelle que vous pouvez télécharger gratuitement le kit de démarrage qui se trouve juste en dessous de cette vidéo, ici ou ici, euh, à télécharger pour savoir eh bien, comment bien démarrer dans l'apprentissage de n'importe quelle langue. Alors, la première stratégie, c'est plutôt une stratégie euh, théorique. C'est pas le truc que je préfère euh, et que j'enseigne pas forcément, mais vous allez voir, ça va être beaucoup plus simple que ce que vous avez l'habitude d'entendre euh, à l'école pour ne citer personne. En fait, quand vous construisez euh, une phrase en anglais, il faut euh, démarrer en se posant la question, euh, en se disant qu'il y a trois types de phrases. Vous avez les phrases affirmatives, interrogatives et négatives. Et pour faire une phrase affirmative, Affirmatif, C'est vraiment très simple. C'est comme en français. On a la chance que ce soit euh, deux langues euh, que l'on peut caler. Euh, je m'explique. C'est que vous avez le modèle SVO. SVO, c'est quoi C'est sujet, verbe, objet. Vous avez trois éléments. Vous avez besoin de trois mots. Et votre phrase est faite. Ne cherchez pas plus loin. N'essayez pas de faire des phrases hyper chiadées. Alors que vous êtes encore euh, bloqué à l'oral. Que vous cherchez à débloquer votre oral. Faites de la aller à la simplicité et vous euh, vous euh, améliorez avec le temps en ayant euh, plus de vocabulaire et que vous aurez compris euh, comment mettre en place la deuxième stratégie que je vais euh, vous dévoiler. Ensuite la deuxième chose, euh, la difficulté euh, généralement qu'on rencontre en tant que francophone c'est le fait de construire une phrase interrogative, donc poser une question, ou une phrase négative. Euh, pourquoi Parce qu'en fait, on a cette notion d'auxiliaire. Alors, auxiliaire, je sais que c'est un mot que vous n'aimez pas en général, que je n'aimais pas non plus à l'école, parce que c'est un mot qui ne veut rien dire, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le traduire. Euh, il a plutôt il a une fonction. Et la difficulté supplémentaire, c'est qu'en en fait, on utilise des mots qui ont euh, deux fonctions. C'est-à-dire que, par exemple, on va prendre « bi ou « do », ce sont euh, des verbes qui veulent dire être ou faire, sauf que quand vous les utilisez euh, comme auxiliaires, ils perdent leur signification, donc on ne peut pas les traduire. Et euh, c'est à ça qu'ils servent vraiment, c'est à construire vos phrases interrogatives ou négatives. Je vais vous donner un exemple pour que ça soit beaucoup plus clair. Euh, par exemple, pour faire une phrase négative, comment vous allez la construire Vous allez prendre le sujet, vous allez prendre votre auxiliaire, vous allez mettre une négation plus un verbe. Votre phrase est faite, trois éléments. Par exemple... I don't go, I don't go, I do, c'est votre auxiliaire, vous mettez votre négation et vous rajoutez votre objet, votre verbe, la suite qui vient juste après votre auxiliaire. Et vous faites exactement la même chose avec votre phrase interrogative, c'est que là en plus vous allez décaler, vous, vous vous souvenez du modèle SVO pour la phrase affirmative, là pour la négative vous allez démarrer avec l'auxiliaire, auxiliaire, sujet, verbe, objet, vous allez simplement décaler. Par exemple, euh, does he want to do something vous allez mettre, c'est le, le doux à la troisième personne. Vous le mettez en première position et en plus, et à la suite, sujet, verbe. Ça, c'est une phrase interrogative, voilà. C'est vraiment le modèle que vous devez garder en tête, que vous essayez de, de, de mémoriser, mais sans, sans l'apprendre par cœur, parce que ça, encore une fois, le fait d'apprendre par cœur, ça va bloquer votre oral. Et euh, vous avez peut-être me poser la question, sans doute, mais ouais, je veux bien, on a, on a, on a doux et, et bi, mais du coup, euh, quand on utilise l'un ou l'autre en fait, c'est très simple, c'est que le « do », vous allez le retrouver dans la plupart des phrases. Euh, et si... Euh, donc, comment savoir quand on met be « bi Eh bien, il suffit de mettre votre phrase à l'affirmative. Si par exemple, euh, vous avez « I am here »,« je suis ici », si vous voulez mettre ces phrases à l'interrogative, eh bien, il va falloir simplement inverser « am euh, »,« I am », Am I here? Vous inversez avec le sujet bi. Donc, si vous n'avez pas bi dans la phrase affirmative, c'est que c'est doux. Voilà, vous partez avec ce modèle-là. Et moi, ce que je vous conseille vraiment de faire, c'est de passer sur la deuxième option. Donc, la, la, la méthode suricate, comme j'aime l'appeler, ça veut dire que vous allez vous mettre dans une position d'observation plus que d'essayer de mémoriser des règles théoriques qui vont venir embrouiller, euh, vous embrouiller et lorsque vous allez passer à l'oral, ça va, vous allez essayer d'avoir le schéma euh, pile-poil comme vous l'avez appris sans faire d'erreur et ça, ça va euh, carrément vous bloquer quand vous allez euh, passer à l'oral. Alors que si vous vous mettez en mode euh, observation, c'est-à-dire que par exemple vous allez regarder euh, des, euh, des vidéos en anglais et vous mettez les sous-titres en anglais, eh bien euh, regardez-les de manière active, c'est-à-dire que quand vous allez voir des structures de phrases, posez-vous les questions. Ah, là, ok, il y a une phrase, il a mis ça, ça, ça, mais pourquoi c'est comme ça Le fait de vous immerger et de vous poser des questions, de vous mettre en mode observation, vous allez voir des schémas qui vont se répéter. Et peu à peu, eh bien, vous allez intégrer cette structure et euh, vous allez le ressortir beaucoup plus facilement de manière automatique plutôt que d'aller rechercher un truc... Que, euh, vous avez appris par cœur. donc le fait de compiler les deux euh, les, les deux stratégies aller débloquer votre oral et construire des phrases et eh bien je peux vous assurer que ça va euh, vous aider mais carrément à faire des phrases en anglais et peu à peu débloquer votre oral parce que c'est quand même ça que l'on veut on veut pas être des... on veut pas avoir des prix Nobel de l'écriture la... de, de mail en anglais et ne jamais passer à l'oral du moins c'est ce que j'entends la plupart du temps surtout euh, quand j'ai euh, mes, euh, mes élèves en appel de candidature avant qu'ils rentrent dans le programme marathon d'anglais c'est euh, toujours la même chose que j'entends et euh, c'est c'est ce, euh, là-dessus qu'on qu va travailler, d'aller débloquer l'oral le plus facile le plus rapidement et le plus facilement euh, possible et eh bien pour acquérir un anglais fluide et eh bien vivre la vie que vous voulez grâce à l'anglais que ce soit pour changer de travail, pour euh, voyager, pour tout simplement acquérir la liberté que vous voulez euh, atteindre. Et donc voilà, voilà tout ce que je voulais partager avec vous, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager euh, auprès de personnes euh, que ça pourrait aider en anglais, à mettre vos commentaires en dessous de la vidéo, me dire si vous connaiss connaissiez ou pas euh, cette euh, euh, position, cette euh, méthode du suricat et je vous dis à plus tard dans la prochaine vidéo, ciao